Une plante de cannabis qui est un véritable spectacle visuel. Une indica à l'odeur fruitée, très marquée. Des couleurs pourpres, et autonales, enivrantes. Un délicieux effet relaxant et sédatif. Dynafem Seeds lance en 2018 une génétique capable de faire de l'ombre, en ce qui concerne sa beauté, à la belle Afghan Kesh. Une variété de dominants syndicats, de taille moyenne et à la structure ouverte, dont le point fort est sa richesse chromatique. Bonne productrice avec des soins standards, elle dégage un arôme fruité unique. Et cette merveille est idéale pour atteindre un profond état de relaxation. Et n'ayez pas peur, car bien que ses taux de THC soient élevés, elle n'est pas dévastatrice.